Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Nawel et je vous propose du contenu lifestyle et mode. Aujourd'hui, pour vous introduire la série Back to School, je me suis dit que ce serait bien de vous faire une vidéo sur mon parcours scolaire et universitaire. Parce que mine de rien, cette année, en septembre, je vais entamer ma septième année après le bac. Oui, oui, 7. Et euh, donc je me suis dit que je pouvais vous faire part de mon expérience. Avant de vous expliquer pourquoi ça va faire 7 ans après le bac et de vous partager mon expérience, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner et à aller faire un tour sur mon compte Instagram nawel.zb Je serai ravie de vous y retrouver. Voilà, ceci étant dit, c'est parti pour la vidéo Donc pour euh, faire un retour en arrière vers les origines, j'ai fait un bac littéraire, bac qui n'existe plus maintenant parce que j'étais de la promo 2013. Et c'était un bac essentiellement... Euh, sur les langues, le français et la philo. Donc j'ai obtenu mon bac en 2013. Ensuite après le bac, je me suis orientée vers le droit, donc j'ai fait une licence en droit à l'université de Toulon. J'ai fait ce choix parce qu'en fait euh, je m'imaginais bien exercer un métier dans la justice, avocate, juge, huissier, notaire bon je savais pas encore à ce moment là ce que je voulais euh, exercer encore je pense que dans un coin de ma tête c'était plus avocate, et en fait au fil des années, donc au fil des trois ans de ma licence en droit je perdais un peu de motivation il y avait beaucoup de théorie zéro pratique et donc je pense que ça venait aussi de là, j'ai pas pu faire de stage en, en entreprise, en cabinet ou quoi donc forcément ben, j'avais pas de concret j'avais pas... Euh... En fait ce côté euh, professionnel qu'on pouvait avoir dans d'autres formations donc en fait ma motivation c'est un peu éteinte et euh, j'ai eu beaucoup d'échos disant que voilà si tu veux devenir avocate euh, bah, ta vie privée faut la mettre de côté blablabla bla bla. tout ça ça m'a un peu démotivée et à la fin de ma troisième année donc j'ai décidé de faire une réorientation et euh, je voulais en fait réaliser un rêve de petite fille c'était devenir maîtresse j'ai toujours voulu devenir maîtresse et moi quand j'étais petite, ben je jouais à la maîtresse tout simplement. Et donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc j'ai fait un dossier pour être admise en master 1 enseignement. C'est l'université de Nice-Sophia-Antipolis qui avait une antenne à la Seine. Donc c'est juste à côté de Toulon, c'était juste à côté de chez moi. Donc ça tombait super bien. J'avais fait ce choix parce que ben, j'avais longuement réfléchi à ce que je voulais. Je me suis dit voilà, qui ne tente rien n'a rien. C'est un peu ma devise en ce moment d'ailleurs. Qui ne tente rien n'a rien et puis euh, ben, euh, allons-y, euh, on va tester. J'étais encore jeune donc... Euh, voilà, j'avais euh, toute la vie devant moi pour, euh, pour tester un peu euh, et réaliser mes rêves. Bien évidemment, pour intégrer euh, ce master-là, il fallait avoir une licence. Il fallait avoir un bon dossier. Et euh, en fait, vu que ma motivation s'était un peu éteinte, mon dossier n'était pas euh, nickel-chrome. J'avais eu toutes mes années de licence, sans redoubler, rien du tout. Mais voilà, je n'avais pas un dossier euh, extraordinaire. Donc, euh, j'avais un petit peu peur de ne pas être prise. Donc, je me suis quand même inscrite en masseur de droit, mais finalement, j'ai été prise et euh, j'ai commencé à la rentrée de septembre 2016, je crois. J'ai commencé le Master 1 pour devenir professeur des écoles. Pour obtenir ce Master, il fallait avoir la moyenne à toutes les matières du Master pour pouvoir passer en deuxième année de Master. Et il fallait obtenir aussi le concours, le CRPE, je crois que c'est toujours ça. Et donc, euh, ben, euh, c'était parti pour euh, pour obtenir tout ça. Sauf que, euh, ben, en fait, ça m'a pas vraiment plu. Euh, le métier de maîtresse euh, de professeur des écoles est un très très beau métier mais euh, je pense qu'il n'était pas fait pour moi c'était beaucoup d'animation en fait et je me voyais pas euh, je me voyais pas l'exercer je sais pas n'arrivais pas ça, m, ça me plaisait euh, d'être avec les enfants tout ça parce que j'adore les enfants mais en fait euh, ça me Peut-être qu'enseigner, c'est pas trop mon truc, je, je sais pas. Ça m'a pas plu, j'ai pas eu cette fibre où on adore son métier. Euh, donc ben forcément, j'ai eu ma première année. Mais en fait, euh, si on regarde bien, il y a eu les mathématiques où j'avais pas la moyenne. Donc j'ai pas obtenu ma première année. Mais par contre, si j'avais été dans une autre académie, j'aurais obtenu ma première année. C'était un peu injuste parce que euh, j'avais près de 14 de moyenne. Euh, à ma première année de master euh, professeur des écoles, j'aurais peut-être continué si j'avais eu euh, si je l'avais obtenu en fait mais euh, bah, en fait euh, bah, comme je l'ai pas eu j'étais euh, très très démotivée et je pense que ça s'est répercuté sur le concours où j'ai pas vraiment bossé mon concours j'ai un peu travaillé mais voilà j'y suis allée un peu en freestyle et euh, bah, du coup j'ai pas obtenu mon concours forcément si on bosse pas bah, on n'a pas euh, on n'a pas les résultats hein. et l'été juste après le concours donc quand j'ai su que j'avais pas eu mon concours chose que je, enfin, je, je me doutais que j'allais pas l'avoir. Euh, je me suis posé vraiment vraiment beaucoup de questions sur mon avenir professionnel sur si j'avais euh, envie de revenir en droit, si j'avais envie de repartir dans une autre filière. Je me disais euh, j'ai perdu une année, pourquoi j'ai fait ça, tout ça, mais en fait en réalité non, j'ai pas perdu une année parce qu'en fait ça m'a permis d'avoir de l'expérience et en plus j'ai rencontré de très belles personnes avec lesquelles je suis toujours amie. Donc euh, voilà, il faut pas être fataliste quand ça arrive ce genre de choses, il faut euh, voilà, avancer et se dire que ce qu'on a acquis c'est de l'expérience et de la bonne expérience. Ayant raté mon concours, et mon année de master euh, professeur des écoles. L'été, euh, qui suis J'étais voilà, pas bien, j'étais en questionnement total, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, j'ai je... voilà, remis tout en question mon avenir professionnel, j'étais un peu perdue. Euh, donc je me suis posée et j'ai réfléchi très très longuement, j'ai regardé toutes les formations euh, universitaires qui s'offraient à moi et euh, ben, en fait j'ai décidé de reprendre le droit et de m'inscrire à un master 1 droit des affaires. Toute l'année du master 1 droit des affaires, je me suis éclatée, j'ai adoré mon année. J'ai fait une très très bonne année parce que du coup euh, en fait j'avais l'habitude de travailler, euh, de beaucoup beaucoup travailler, de bosser vraiment, euh, vraiment euh, comme, une, comme une folle parce qu'en fait euh, l'année euh, du master 1 professeur des écoles c'était beaucoup beaucoup de travail et en fait j'ai pris l'habitude, j'ai pris ce rythme là et euh, j'ai fait une très bonne année en master 1 et j'ai adoré tout ce que j'ai appris. En Master 1 droit des affaires, il fallait faire un stage d'un mois et j'ai fait ce stage d'un mois au greffe du tribunal de commerce. Et ensuite, on m'a proposé de rester donc l'été pour un travail saisonnier au greffe et donc j'ai euh, accepté et ensuite on m'a proposé de rester en CDI et c'est là que je me suis dit est-ce que je continue est-ce que je reprends mon master 2 est ce que voilà j'avais euh, en plus des projets personnels euh, que je voulais accomplir notamment euh, le fait de, de voilà de m'installer avec euh, avec mon chéri de me marier tout ça et donc pour ça il fallait bah, des revenus tout simplement et je me suis dit bon je me lance je me lance dans un dans un CDI, de toute façon ça peut être que bénéfique, je reprendrai peut-être mes études plus tard, c'est pas grave, mais ça peut être que bénéfique d'avoir une vraie expérience professionnelle, de me poser et de me dire voilà, qu'est-ce que je veux vraiment faire, quel métier je veux vraiment exercer dans le droit, dans la justice et euh, donc je me suis lancée à ce moment-là euh, dans deux ans et demi euh, de CDI, au greffe du tribunal de commerce. Ce fut une belle expérience avec de belles rencontres. Et euh, ben, en fait, au bout d'un moment, j'avais fait le tour du métier. Il n'y avait pas d'évolution de carrière, donc euh, ce que je faisais, ça ne me passionnait pas tant que ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce métier toute ma vie parce que ben, a pas d'évolution de carrière, je vais pas faire ça toute ma vie, ça me plaît pas vraiment. et c'est au confinement, le premier confinement, le mars 2020, que j'ai commencé à me poser des questions sur est-ce que ben, je cherchais un travail ailleurs Est-ce que je reprenais mes études Voilà, je me suis posé plein de questions. J'ai regardé, j'ai eu le temps de regarder parce que ben, j'ai fait du télétravail, mais euh, en même temps, ben, on était tout le temps à la maison. Donc, forcément, j'ai eu le temps de, de réfléchir et de faire plein de recherches sur les formations que je pouvais faire. Et les seuls postes que je pouvais pouvoir sans reprendre mes études, c'était ben, en fait secrétaire juridique ou euh, secrétaire dans des cabinets. Euh, d'avocat de, de, de, ou d'huissier ou quoi que ce soit et c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire après 5 ans d'études c'était pas ce que j'avais envie d'exercer de, bah, tout simplement et en plus quand on n'aime pas son métier en fait après on a la boule au ventre le matin avant de partir au travail et vraiment c'était des mois assez désagréables à ce moment là le confinement ça m'a peut-être fait du bien en fait donc euh, voilà en plus ça m'a fait le déclic de... Euh, il voilà, faut s'inscrire quelque part d'autre, faut chercher autre chose, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de m'inscrire en licence euh, banque et aussi en master banque. Donc j'avais postulé aux deux formations. Et c'était des formations en alternance parce que bien évidemment, ayant un primo et un foyer euh, à gérer, il me fallait quelque chose de rémunéré parce que si je, sinon je, je ne pouvais pas partir en fait, du, du boulot que j'avais. Donc voilà. Je ne pouvais que euh, prétendre à des formations rémunérées et notamment à des formations en alternance, comme par exemple la licence banque ou le master banque. Et j'ai été acceptée aux deux. Sauf qu'en fait, il fallait trouver une entreprise soi-même. Et j'avais trouvé une entreprise pour la licence et pas pour le master. Donc, euh, ben, c'est pas grave. Je refais un, un retour en arrière, c'est pas grave. Je reprends une licence. Donc, c'était juste la dernière année de la licence. En fait, c'était une L3. J'ai refait cette L3-là. Donc, euh, là, je viens de la terminer. Et j'étais en alternance, euh, donc avec une banque. Cette année-là, ça a été euh, un peu une révélation parce qu'en fait, le métier me plaît beaucoup. Beaucoup. donc c'était pour devenir conseillère clientèle euh, particulier c'était un métier euh, qui, me, qui me plaisait un peu de loin quand je ne l'exerçais pas et maintenant je sais que ça me plaît après euh, ce que j'ai exercé auparavant dans le monde du droit des affaires dans le monde des entreprises ça m'a toujours plu j'ai toujours aimé ce, ce ce domaine là ce monde là et c'est pour ça qu'en fait euh, ben là cette année je continue en master banque où j'ai encore une fois été acceptée avec toujours la même banque parce que euh, j'ai euh, été acceptée en alternance avec eux. Et cette fois-ci, je ne serai pas avec les particuliers, mais avec les entreprises, avec les grosses entreprises. Et euh, c'est pour ça que je suis très contente parce que ce domaine-là me plaît. Je vais pouvoir allier à la fois le domaine bancaire et le domaine euh, de l'entreprise et euh, ben, je pense que je vais passer deux de très bonnes années parce que c'est un, un master qui se fait en deux années et je pense pas que la première année du master euh, vale quelque chose sur le marché mais dans tous les cas cette fois-ci je vais au bout de mon master euh, parce que voilà j'ai fait deux master 1 avec lesquels j'ai pas été au bout donc cette fois-ci je vais au bout de mon master, j'obtiens mon master 2 je l'espère je vais tout faire pour dans tous les cas et c'est pour ça que euh, bah, cette année, je vais vous faire plein de vidéos back to school pour préparer la rentrée, pour euh, voilà, vous donner plein d'astuces sur euh, bah, la fac, sur les études, sur les révisions, sur l'organisation euh, euh, en université, etc., etc. Je vais vous faire part en fait de toute mon expérience, de toutes ces six années précédentes d'université. Euh, et euh, j'en suis très très contente de pouvoir faire ça parce que moi les vidéos back to school j'adore ça c'est mes vidéos préférées avant j'en je, je, je, bouffais plein et généralement quand je suis démotivée bah, je me mets une petite vidéo back to school ça me remotive et puis je me remets au travail et j'espère cette année vous motiver et vous aider à vous préparer pour la rentrée. Dans tous les cas, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir euh, sur ma chaîne, au niveau bah, du back to school, de, des, des formations, des études, etc., dites-le-moi en commentaire, je serais ravie de me pencher dessus. Euh, dans tous les cas, il y a plein plein de vidéos qui, euh, qui trottent dans ma tête et qui sont en cours de préparation. Donc voilà, je vous ai fait un peu le topo de mon parcours scolaire et universitaire. J'espère que ça vous aura donné un peu une idée de d'où je viens, de, de, de quoi, ce que j'ai traversé en fait dans mes études là. Si vous voulez plus euh, d'infos, si vous avez besoin d'un peu plus de détails ou de conseils sur ce que j'ai pu faire euh, bah, auparavant, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram nawell.zb ou me laisser un, un commentaire, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir même. Et euh, donc voilà, je, je, je pense que j'ai tout dit, j'ai un peu raconté ma life dans cette vidéo mais euh, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donnera euh, voilà, euh, un peu plus de motivation et de vous dire qu'il voilà, qu ne faut pas être défaitiste, tout ce que vous traversez dans la vie c'est une expérience, c'est de la bonne expérience parce qu'en fait on acquiert des compétences et euh, du savoir être, du savoir vivre, du savoir faire. Il faut vraiment euh, voilà, euh, apprécier le, le, la progression, si je peux dire. Euh, donc voilà, la vidéo est terminée. J'ai fini de raconter ma vie. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, euh, je vous laisse me laisser un petit pouce en l'air et vous abonner si cette vidéo vous a plu et si mon contenu sur la chaîne vous plaît. Allez faire un petit tour sur mon compte Instagram Nawel.ZB. D'ailleurs, euh, avant de vous quitter, je tenais euh, notamment à remercier toutes les personnes qui commentent sous mes vidéos, je commence à retrouver toujours les mêmes personnes donc on crée une petite communauté et euh, ben, j'adore ça en fait. Je, je kiffe vous retrouver à chaque fois en, en commentaire et, et vous répondre, tout ça. Euh, dans tous les cas, voilà, euh, je vous remercie. Et puis euh, pareil pour les nouveaux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me donner vos avis. Euh, me donner vos idées si vous aimeriez que je fasse une, une vidéo particulière je serais vraiment très très contente voilà, et eh bien écoutez euh, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao